Bonjour à tous. Au cours de cette première année de paranormal, nous avons filmé plus ou moins des choses assez surprenantes. Mais sont-elles réellement non explicables Une ombre nous interroge en interne depuis l'analyse. Bah, cette ombre est apparue au moment où on est en train de faire la donc en train d'essayer d'appeler euh, une éventuelle entité à se montrer dans le bol. s'il y a quelqu'un de ma famille... Oh, à... C'est quoi qui s'est passé à droite vous n'avez rien remarqué C'est quelqu'un de ma famille. Une ombre plus foncée passe devant la lumière de Tristan. Phénomène qui pourrait expliquer l'ombre projetée sur le mur. Ce que nous n'arrivons pas à comprendre, c'est pourquoi Lorenzo a vu une masse noire. Passé est quoi qui est passé alors, alors il faut savoir une chose, c'est qu'à aujourd'hui, voilà, la chose qui m'interpelle le plus, c'est que ce que j'ai ressenti au moment où j'ai vu cette ombre passer, pour vous dire la vérité, en fait je n'ai rien ressenti, mais rien, pas un frisson, pas un froid, pas ce que je peux ressentir par moment quand je peux peut-être dire là il y a quelque chose qui se passe et tout, là pour vous dire franchement, j'ai vu quelque chose du coin de l'œil, c'est vrai, ça c'est sûr et certain, mais vous dire qu'est-ce que, euh, qu que j'ai ressenti à ce moment-là, pour vous dire la vérité ben, rien, rien de particulier, parce qu'en deux secondes je l'ai vu, en une seconde je l'ai vu, en une seconde j'ai vu que les gars n'avaient rien vu, donc automatiquement je passe à autre chose. Et euh, franchement je n'ai rien ressenti ni avant d'avoir vu cette ombre, ni après. Après quelques recherches, il s'avère que ce phénomène peut être expliqué par la vision perspective. Essayons de comprendre la vision périphérique avec un exemple du site Publici. Fixe ton œil sur la lettre O du mot « work » à gauche. Sans bouger tes yeux, essaye de voir si tu arrives à reconnaître le logo qui se trouve à droite. Maintenant, fixe ton œil sur le logo Ikea à droite. Sans bouger tes yeux, essaye de lire le titre à gauche. Voici ce que ton cerveau a reçu en fixant la lettre O du mot « work » à gauche. Voici ce que ton cerveau a reçu en fixant le logo Ikea à droite. En effet, l'ayant vu rapidement du coin de l'œil l'ombre projetée sur le mur par l'anomalie passant devant la lumière de Tristan, Lorenzo a très bien pu associer une forme à sa vision rapide et perspective. Alors cette ombre, comme on l'appelle, je l'ai vue sous forme, on va dire, euh, masse noire. Masse noire opaque euh, qui se diffuse dans le plus clair autour. C'est-à-dire vraiment pas de forme humaine, aucune forme humaine, mais vraiment une masse noire comme une, une grosse boule noire. Parce que le, du coin de l'œil, je pense que ça a dû réduire ma vision. Alors pour vous, rationnel ou paranormal